Bienvenue dans cette vidéo où je vais parler du formulaire de contact. En effet, j'ai écrit un article intitulé « 3 étapes pour avoir plus de conversion » sur sa page contact, sur son site internet. Dans cet article, je parle à un moment donné du formulaire du contact et comment, dans les petits détails, on peut apporter une bonne expérience utilisateur à la personne qui va utiliser ce formulaire. Et grâce au plugin Ninja Form qui peut nous aider à créer des formulaires de contact, on peut mettre en place un mail automatique qui sera envoyé à la personne une fois qu'elle aura cliqué sur Valider et aura envoyé donc son formulaire. Ça permet vraiment de mettre en place une bonne expérience utilisateur et de jouer sur quelques petits détails pour entre guillemets lui souhaiter la bienvenue dans ton monde, dans ton entreprise et faire en sorte qu'elle sente que sa demande a été prise au sérieux. Donc je te montre tout de suite dans la vidéo côté technique comment on met ça en place, comment tu vas pouvoir personnaliser le message, le mail qui va être envoyé à la personne et en même temps je te montre deux trois petites choses également sur Ninja Forms pour que tu puisses l'utiliser de manière un petit peu optimale, encore une fois, dans cette étape de l'envoi du formulaire. Si tu regardes cette vidéo depuis YouTube, je mets le lien de l'article sous cette vidéo et tu pourras donc accéder directement à l'article pour y jeter un oeil et améliorer tout de suite ta page de contact. Nous voici à l'intérieur de WordPress et on va donc voir comment mettre en place notre mail automatique envoyé grâce à Ninja Form lorsque quelqu'un soumet un formulaire de contact sur notre site. Donc on est sur Ninja Form, je vais cliquer sur le formulaire de contact que j'ai mis en place pour ce tutoriel, un formulaire très simple avec nom, prénom, email et message. Euh, petite parenthèse, si on souhaite ajouter des champs sur Ninja Form, ça se passe sur le petit plus et on peut glisser, déposer des champs supplémentaires. Moi, ce qui m'intéresse pour cette vidéo, c'est l'onglet email et action. Dans cet onglet, on a plusieurs choses qui nous sont proposées et notamment l'email confirmation. L'email confirmation, c'est donc le mail automatique dont je parle et qui va être envoyé automatiquement à la personne qui soumet un formulaire sur notre site. Je clique ici pour paramétrer les choses et je t'explique un petit peu ce qui s'y passe. On a donc euh, le nom de l'action, bon, ça n'y touche pas, on a le destinataire. Le destinataire, on a normalement un shortcode qui est field field.email et qui va permettre à Ninja d'aller chercher l'email de la personne qui a rempli le formulaire. Donc c'est vraiment important qu'on ait ce shortcode ici. S'il venait à être manquant ou s'il n'était plus là, tu peux le récupérer en cliquant sur cette icône et en allant chercher le champ email qui est donc lié à un shortcode sur Ninja Form. Donc, on clique ici et le champ se remplit avec le shortcode adéquat. On a le sujet, donc on peut personnaliser le sujet de son mail que la personne va recevoir et ensuite on a le message de l'email. Alors, pourquoi j'insiste sur le fait d'envoyer un message personnalisé à la personne qui aura rempli un formulaire C'est parce que vraiment elle a fait la démarche de prendre contact avec toi, de commencer peut-être à te faire confiance. et euh, le fait qu'elle reçoive ensuite un petit mail personnalisé dans sa boîte mail directement euh, donc dans ses mails va lui permettre de se rendre compte que bah, déjà sa demande a bien été prise en compte, qu'elle a bien été reçue, elle aura une confirmation. Et surtout, si tu personnalises un petit peu ton message, tu lui souhaites en quelque sorte la bienvenue dans ton univers euh, ou dans ton activité. Donc, c'est vraiment important parce que la personne va se sentir bien accueillie grâce à ça. C'est des petits détails, c'est des petites choses, mais ça peut faire la différence. Et ça peut faire aussi qu'on se souvient de toi parce que tout le monde ne fait pas ça. Donc, dans le message de l'email, je te recommande vraiment de personnaliser les choses selon ton activité. Tu vas pouvoir mettre, euh, tu peux formater cet email dans Ninja Form, on peut mettre du texte en gras, en italique, on peut mettre des puces, on peut mettre des liens également. Euh, donc, on peut renvoyer également sur ton site. Ça, c'est une bonne chose aussi pour envoyer la personne sur ton site. On peut ajouter des images et on peut à nouveau ajouter des petits shortcodes donnez de déjà forme. Donc, ça nous permet encore une fois de personnaliser un peu plus cette expérience. Donc, par exemple, au lieu de dire bonjour de manière générique, on peut cliquer à côté et rajouter le petit shortcode qui va être lié au prénom de la personne. Donc, on va chercher le champ prénom avec son shortcode dédié. Donc, on a un shortcode avec plein de chiffres derrière. C'est normal. On le laisse comme ça. On peut mettre notre virgule et ensuite, on peut rédiger notre message. Et lorsque la personne va recevoir ce mail automatique, il lui sera directement adressé. On Bonjour, euh, bonjour Mathilde par exemple, et donc la personne va pouvoir lire son prénom directement dans ce mail et se sentir concernée. Donc, c'est encore une fois un petit détail, mais ça peut euh, faire toute la différence. Ensuite, on va donc rédiger son mail et moi, ce que j'aime bien mettre à la fin du mail, donc c'est une petite séparation et le shortcode qui s'appelle « All Field table » et qui permet en fait à la personne de revoir toutes les réponses qu'elle avait entrées dans le formulaire de contact. Ça lui permet de se rappeler un petit peu déjà qu'elle avait envoyé ce formulaire de contact et de euh, lui remémorer ce qu'elle avait écrit dans ce formulaire. Encore une fois, je trouve que cet outil est très pratique dans Ninja Form parce qu'il nous permet vraiment euh, d'optimiser euh, notre formulaire de contact en offrant une bonne expérience utilisateur à la personne qui va faire donc la démarche de remplir notre formulaire. Une fois qu'on a fini de bien paramétrer notre email automatique, on clique sur Terminer et on n'oublie pas de cliquer sur Publier pour que l'enregistrement soit effectif. Sinon, on perd ce qu'on vient de faire. Ensuite, euh, je vais juste dire deux trois mots sur ce qui nous reste en fait sur cette page, sur cet onglet email et action parce qu'il y a des petites choses intéressantes. On a donc l'email notification, ça c'est l'email qui nous est envoyé à nous, propriétaires du site internet, pour recevoir toutes les réponses qui ont été entrées par la personne qui a rempli le formulaire. En général, il est bien paramétré par défaut, donc on peut le laisser tel quel. Euh, juste une petite chose à savoir au niveau du destinataire, euh, le mail donc euh, va être envoyé au propriétaire du site WordPress, à l'admin euh, par défaut. Donc, euh, il faut que tu te rendes compte que euh, si tu n'es pas le propriétaire de ton site ou alors si tu as mis une adresse que tu n'utilises pas euh, tous les jours sur ton site internet euh, pour l'utilisateur admin de WordPress, tu euh, risques de ne pas avoir passé les mails. Donc, faire attention à ça. Euh, Peut-être ici mettre directement l'adresse mail sur laquelle on veut recevoir les réponses faites au formulaire de contact. On a ensuite le success message, le message de succès qui permet d'afficher un message à l'écran lorsque la personne a rempli le formulaire et l'a envoyé. Je te recommande, si tu ne fais pas de redirection, d'en de, mettre un. C'est vraiment important, même si tu envoies un mail automatique. C'est sur l'instant, la personne verra tout de suite que son formulaire aura bien été envoyé. Ça lui évitera quelques frayeurs. Et ce message, on peut également le personnaliser avec les shortcodes. Donc on peut aussi y inclure le prénom de la personne, ce qui personnalise les choses encore un peu plus et les rend plus chaleureuses finalement. Dans l'article, je parle également d'une page de redirection. En fait, une page de redirection, c'est lorsque la personne aura rempli le formulaire de contact et donc l'aura envoyé. Au lieu d'avoir le message de succès dont je viens de parler, elle va être redirigée sur une autre page où on va la remercier. Donc, c'est une page qui va avoir un design un peu plus spécifique, où on va mettre peut-être en gros merci de m'avoir contacté et où on va donner des informations d'ailleurs supplémentaires. C'est quelque chose que l'on peut également faire. Peut-être d'autres ressources, d'autres articles de blog ou des choses qui vont lui permettre de découvrir encore plus ce qu'on propose. Donc, c'est intéressant d'avoir ce genre de redirection à la fin d'un formulaire de contact. Et ça permet encore une fois de mettre en avant l'expérience utilisateur. La personne, une fois qu'elle a rempli le formulaire, elle a vraiment une étape qui lui prouve que son formulaire a été envoyé et en plus, elle atterrit sur une page qui est en général joliment dessinée. Donc, c'est intéressant, ça montre encore une fois qu'on prend les choses au sérieux, qu'on a bien pensé notre site internet et qu'on fait les choses bien. Et donc, ça renvoie aussi une image d'un sérieux qu'on pourrait très bien avoir aussi dans notre activité. Donc, pour mettre en place cette page de redirection dans Ninja Form, lorsqu'on est ici dans Email, en ach... dans email et Action, euh, on va cliquer sur le petit plus et on va aller choisir Redirection un nouvel euh, encart apparaît ici et on va donc choisir ici l'URL de redirection de notre page, donc de notre page de remerciement, qu'on appelle également « Thank you page » en anglais. Et on va euh, donc la créer sur notre site, la designer et puis rentrer l'URL ici dans Ninja Form. Comme ça, quand la personne cliquera sur « Valider », elle sera redirigée sur cette page. On clique sur « Terminer » et ensuite sur « Publier » bien sûr pour enregistrer nos modifications. Voilà un petit peu tous les secrets de Ninja Form pour offrir une bonne expérience utilisateur à la personne qui va remplir un formulaire de contact sur ton site. On a l'impression que cette page c'est une page très simple où il suffit juste de coller un formulaire et que tout est fini parce que la personne a juste besoin de nous contacter. Certes, la personne a besoin de te contacter à un moment donné, mais aller plus loin dans les petits détails, faire en sorte de lui offrir une expérience entre guillemets 4 étoiles en la prenant par la main, en lui expliquant les choses et en faisant les choses bien, Ça va te démarquer par rapport peut-être à des concurrents ou par rapport à d'autres personnes qui auront des pages de contact qui seront beaucoup plus minimalistes et n'offriront pas cette expérience utilisateur dont je parle le dans cette vidéo et de manière générale lorsque je parle de site internet. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu la regardes depuis YouTube, les liens vers l'article et euh, tout, euh, tout ce dont je parle se trouvent sous la vidéo. Sinon, j'espère que tu vas pouvoir mettre à profit très rapidement tout ce que tu viens d'apprendre sur ton site pour avoir une page de contact digne de ce nom.